Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que quand on cherche un trépied, on souhaite qu'il soit le meilleur au monde. Donc bien évidemment, tout dépendra de vos exigences. Donc quel poids voulez-vous qu'il fasse ou quel poids voulez-vous qu'il supporte en matériel Donc quelle taille de trépied minimum ou maximum C'est des questions que l'on se pose obligatoirement quand on souhaite acheter un nouveau trépied. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du trépied en carbone BA225 de KF Concept. Donc, ce trépied a l'avantage d'être un super bon prix pour un trépied en carbone. Donc, franchement, il vaut le coup d'œil et je pense qu'il saura vous satisfaire. Allez, c'est parti Alors au déballage on se rend vite compte que c'est un trépied qui est très compact donc il est livré dans sa pochette de transport KF Concept. Donc en l'ouvrant on peut voir qu'il y a également une poche intérieure donc très pratique pour ranger les petits outils de remissage indispensables au trépied. Donc, en découvrant le trépied, on remarque tout de suite sa petite taille. Donc, ça frappe à l'œil, franchement, c'est évident. Et en effet, euh, il mesure à peine 35 cm quand il est plié. Donc, J'adore avoir du matériel léger et peu encombrant. Donc, il rentrera parfaitement dans un sac à dos fermé. Pour vous parler de la conception du trépied BA-225KF Concept, donc c'est un trépied qui est en carbone, donc l'avantage de ce type de matériel c'est que c'est très léger, euh, pour ma part je privilégie euh, ce type de trépied afin d'avoir un trépied le plus léger possible, donc il faut quand même être prudent, euh, tout de même Donc s'il y a beaucoup de vent, euh, cependant ici nous avons un système qui permet de lester du poids, euh, comme le sac euh, photo par exemple, donc avec ce système ici. Donc, euh, pour vous parler de la taille du trépied et son système de pliage, donc le trépied est composé d'un système à 5 sections d'extension avec 4 visseries. Vous pouvez visser chaque extension séparément pour définir la taille nécessaire. Donc, il permet d'atteindre une hauteur maximale euh, de ce trépied de 153 cm donc je trouve que c'est franchement une bonne taille pour un trépied qui est si petit par contre il faut toujours être prudent si vous déployez le trépied au maximum de sa taille donc en effet un trépied est moins stable quand tout est détendu au maximum pour ce trépied il est aussi possible de placer l'appareil photo au ras du sol je vous montre un petit exemple ici une petite image pour que vous voyez un petit peu donc voilà on peut le placer vraiment au ras du sol euh, voilà la tête à l'envers pour déverrouiller les pieds de ce trépied c'est très simple, il suffit de tirer sur le clapet orange donc, et pour le verrouiller de pousser ce clapet. Donc il, est donc, positionné, euh, donc, il est donc possible de positionner le trépied selon différents angles et au plus près du sol. Ce trépied BA-225 de KF Concept, comme la plupart des trépieds de la marque KF Concept, propose un mode monopode. Il est alors possible de dévisser un seul pied du trépied pour s'en servir de monopode et avoir une taille maximum de 159 cm. Donc oui, le monopode est plus grand que le trépied, parce que le trépied, quand on l'ouvre, la taille baisse un petit peu, comme on l'ouvre un petit peu comme ça. Et le monopode, évidemment, il est tout droit, donc il mesure un peu plus grand que le trépied pour vous parler de la rotule du trépied BA-225 euh, donc c'est une rotule ball donc euh, qui, est, qui permet une rotation à 360 degrés. Et qui accueille un plateau de type Arca Suisse. Alors moi je préfère vraiment ce type de plateau car c'est simple et pratique donc notamment pour les utilisateurs d'accessoires Peak Design donc c'est parfaitement compatible. La rotule de ce trépied est équipée d'un niveau à bulle en plus donc euh, même si sur la plupart des appareils photo euh, euh, aujourd'hui euh, ils proposent un, un niveau électronique donc je préfère vraiment ajouter une confirmation de lecture avec un vrai niveau physique. Au sujet du poids du trépied BA-225 de KF Concept, donc ce trépied est d'un poids de 1 kg, ce qui fait qu'il est vraiment léger. C'est un trépied qui est en carbone aussi, hein. c'est pour ça aussi. Donc Il faut cependant euh, faire attention au trépied qui est vraiment euh, très léger, donc des trépieds qui sont vraiment très légers parce qu'en fait, le poids euh, du matériel supporté peut ne pas suffire. Ici, KF Concept annonce un poids euh, supporté de 8 kg, ce qui sera amplement suffisant euh, pour la majorité des gens. Donc, euh, mais regardez bien comment vous allez l'utiliser, car la manière dont il est déployé peut montrer moins de stabilité. Alors, pour vous parler des pieds du trépied euh, BA225 de KF Concept, j'ai remarqué que le bout des pieds est dans un plastique assez dur. Donc, d'habitude, pour la plupart des trépieds et même pour la marque KF Concept, peu importe la marque, je vois plutôt des trépieds en caoutchouc, donc avec une matière plutôt souple. Mais là, j'ai été un peu étonné parce qu'en fait, c'est un peu euh, des, un plastique dur en fait. Donc bon, bien que cela ne gêne en rien, donc c'est seulement par habitude en fait que je l'ai remarqué. Alors, le trépied BA225 de KF Concept est destiné à quel utilisateur Donc ce trépied est très polyvalent, donc étant donné qu'il est très léger et fabriqué en carbone, je le conseillerais à tout type de photographe urbain ou de voyage et randonnée. En effet, son faible poids fait que l'on peut l'emmener partout, étant donné qu'il ne pèse que 1 kilo. Donc, si vous êtes un adepte de la pose longue, il est nécessaire de choisir un, un trépied adapté et capable de vous accompagner partout. Franchement, en regardant ce trépied, je trouve qu'il est conçu euh, dans une bonne qualité. J'ai juste remarqué quelque chose euh, par rapport au patin. Donc, car habituellement, ce n'est pas la matière que l'on retrouve, mais franchement, euh, sinon, dans l'ensemble, c'est un bon trépied. Pour vous parler un peu du rapport qualité prix, euh, ici, pour cette gamme de trépieds, on a vraiment un très bon rapport qualité prix quand on voit des trépieds à plusieurs centaines d'euros qui ont certainement leur avantage. Donc, celui-ci se démarque très bien pour son prix. Il a un système de pliage différent donc, de ce que j'ai l'habitude de voir, mais qui fait très bien son travail. Donc Et surtout, euh, il prend le moins de place possible. Alors. Pour conclure sur ce test de trépied BA 225 de KF Concept. Donc, pour moi, c'est une belle surprise pour ce trépied. Donc euh, il est en carbone, euh, c'est vraiment un, un, un trépied qui est très léger. Donc en effet, euh, la, plupart, la majorité des gens veulent le trépied le plus léger du monde. Donc ici nous avons un trépied léger et stable qui supporte jusqu'à 8 kg de matériel. Donc attention tout de même en déployant dans sa taille maximum le trépied. Donc euh, celui-ci sera forcément moins stable. Euh, il peut monter jusqu'à 153 cm en trépied et jusqu'à 159 cm en monopode. Donc, mais c'est vraiment son maximum, si vous avez besoin de cette taille maximum, euh, veillez à sa stabilisation donc c'est un bon rapport qualité prix sur ce trépied qui saura vous satisfaire c'est certain c'est vraiment un budget abordable pour un trépied en carbone donc si vous êtes adepte des sorties urbaines ou de randonnées de voyage euh, c'est vraiment un trépied qui vous fera plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo test vous aura permis de découvrir ce trépied. Un trépied est un investissement à faire quand on pratique la photographie. Franchement, évitez les trépieds bas de gamme à 30 euros, vous les garderez un certain temps, mais ils ne sont pas très stables. Surtout quand on voit que ce type de trépied, comme le BA 225 de KF Concept, qui est proposé à un tarif vraiment intéressant. Je vous mets les liens en description si vous voulez acheter le trépied sur Amazon ou sur le site KF Concept. À savoir que sur le site KF Concept, il y a des promotions par moments intéressantes. Donc en plus, je vous partage un code promotionnel dans la description que j'ai réussi à vous obtenir pour vous permettre de profiter d'une offre moins chère. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite. A bientôt les amis